Il Je acheté 10 euros. Oui. Je prends les deux Oui. 15 Oui. C'est Oui, bah... Oui, oui, oui. Et ça va aller prends toi une oui, gros, quoi. Prends toi. Je prends pas comme carte. Moi 5 euros, j'en prends quoi J'ai rien compris ce que tu me dis. Est-ce que tu veux des cartes comme ça Et Ça, combien 3 à 5 euros. C'est euh, là, ça, combien yeah. Celles-ci elles sont à 3 3€, donc je vais prendre ces deux-là. Les autres elles sont à 5 Oui c'est ça. Les, non c'est pas les mêmes celles-ci Il y en a deux qui sont, c'est les mêmes, c'est celle-ci. Je prends comme ça, comme ça. Au prends ça les mêmes choses dans la panne. Et là après c'est une ouais, carte, oui c est, c est... Donc euh, je prends la carte, c'est ça, la boîte Il la... y a des cartes dedans oui, par contre. Oui, donc j'ai les enlevé les ouais. cartes, il faut pouvoir voir ça après les cartes. Voilà. Et là, ça ouais, se Alors, euh, du... on avait dit 16, 18. Et 15 euros, ça vous dirait Oui, c'est bon. Okay. Voilà. Oui Et celle-ci, vous les faites à terre Alors, ouais. c'est pas on, c est c est à à monsieur. moi, c'est vous, monsieur. Ah, ça d'accord. Excusez-moi, Excusez monsieur. <rire> <rire> voilà, bon, merci. Après, si vous cherchez, on n'est pas exposé. Non, toi, non, d'accord. <rire> après, là, on aura à peu près 10 mètres de cœur Pokémon. D'accord, ouais. ok. Ouais. Bah, on, on passera peut-être tout à l'heure, alors. Ah ah c'est Il y a Une oui, à l'intérieur. Ouais. Euh, l'album. plus cher ça, je crois. Non, Sylvie, tu peux donner renseignement sur la... C'est combien Sur quoi donc euh, le livre, le petit livre de Pokémon, c'est combien Oui, alors alors, 3, 3, 3. alors... alors, il paraît que je bien. Mais... Mmh alors, Alors, là, ces petites cartes-là, je suis obligée de les vendre 50 centimes. Oui, la vous la faites là, combien? Donc là, on va dire 2,50. 2,50, toi, Léo. Ah, bah, ça y est, ah, bah, je, vais, je vais vous payer déjà ça, ça fait 4, 4, euh... on a pris ça aussi, une on a pris ça, ça, oui. ça c'est 10 euros. D'accord, on prend Eden, hein euh, Avec 3 euh, figures c'est 10 euros. Non, non, c'est euh, 10 euros, c'est un jeu, c'est le Arrangeurs avec toutes les figurines, On prend Vous avez la plus fort, c'est la fiche fort, fort. Alors on a 10, il y a 10, 2, 4, 4, 14. J'avais ça, j'avais le chasseur. Alors malheureusement, le chasse oui, on va regarder après. c'était le rayon de 2 mètres, on peut le mettre sur ah, le fond. Voilà, j'ai 13 châssis à faire. Allez, merci. Euh, j'ai fait un 50 centimes. Oh, bien. Le poster avec. Voilà. Pour Pokémon, il y a tout ça. Et euh, ça, c'est un poster. Ça, ça c'est pour Harry Potter. Et ça, c'est les posters Pokémon. Mais vous les faites mieux, les posters. 50 centimes aussi. Tu prends le tout là. Ouais, le tout. Avec les posters. On est à 5,50. 5 euros, ça vous irait Ouais, ouais, j'aime mieux. Salut les amis, alors j'ai encore fait un super vide grenier. alors par contre il y a juste le premier stand que j'ai pas filmé parce qu'il faisait encore noir j'ai pas que l'excuse du manque de lumière, hein. je me suis jeté dessus parce que j'avais peur que des gens euh, me les piquent <rire> voilà tout simplement donc là c'est bon j'ai préparé la pile, par contre euh, j'ai laissé deux Mario chez ma mère c'est le Super Mario Bros et l'autre Mario c'était quoi ah oui c'était Mario Galaxy donc là je les ai pas là par contre je vais vous faire voir ce que j'ai ramené alors celui-là je les connais pas encore plein de jeux à tester j'ai un problème avec ma console j'arrive pas à... à faire marcher euh, mon câble d'alimentation alors je sais pas ce qui se passe foot de rue je l'avais sur DS celui-là je l'ai toujours sur DS d'ailleurs complet tous les jeux sont complets enfin il me semble Un jeu de box. Complet, oh normalement. Oui. Euh, J'avais regardé un petit peu, mais euh, j'ai pas regardé tout. Donc. Vacances sport parties. J'aime bien les, les jeux de sport, mais alors est-ce qu'il est bien celui-là J'en ai aucune idée. Complet. J'ai game party. Moi, je connais que le Whisper. Mais pas testé les autres. J'espère le Whisper ça doit être le plus connu je pense et le meilleur aussi. J'ai un Tomb Raider complet. Alors là j'ai un jeu mais je sens qu'il est médiocre je sais pas pourquoi. Je crois qu'il existe aussi sur la PS2, il me semble avoir déjà vu quelque part celui-ci. Je sais pas si les petits peu top pas bon signe, je le sens pas celui-là <rire> Il donne envie, mais euh, je sens que c'est pas terrible, je sais pas pourquoi, on verra Alors, j'ai celui-là, lui je crois que je l'ai déjà Alors, euh, En double complé. Et j'ai un Mario ici, les deux autres Mario je les ai laissés chez ma mère Celui-là je l'avais pas, enfin, il me semble Je vérifie. Il est complet Donc voilà, donc euh, là j'en ai combien J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec ceux que j'ai essayé euh, chez ma mère. J'ai eu le tout, les 11, les 11 jeux pour 30 euros et il m'a donné ça avec les protèges manettes. Trop content. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Euh, ensuite, euh, j'ai eu ça pour 2 euros. Je l'ai déjà mais euh, c'est pas le même. Le mien il est moins épais. Et euh, il m'a l'air plus vieux Je vais vous montrer la différence, il fallait aller le chercher Celui-là c'est celui que je possédais déjà Voilà, et celui que j'ai acheté au grenier, il est un peu plus épais donc je sais pas pourquoi Je pense que ça doit être une réédition Je sais pas trop euh, Du coup, je sais pas si je dois garder les deux ou pas Autant, euh, autant garder le, le plus épais puis revendre l'autre hein. Je pense que c'est ce que je vais faire hein. J'ai aussi des jeux PS4 C'est je pas des jeux tip-top, hein. sport C'est que du sport après il a des jeux de ps 4 qu'on prend de fifa entre balay bon hein. et minecraft et un autre jeu de foot j'ai eu tout pour 13 euros au lieu de 16 il me semble euh, voilà 13 euros le tout <rire> ah, j'ai un autre jeu de PS4 mais celui-là je l'avais payé un peu plus cher 5 euros voilà j'ai aussi acheté ça pour 10 euros mais avec j'avais j'avais une grosse boîte avec plein de figurines dedans mais je l'ai pas emmené là bon. voilà je pense que j'ai fait une bonne affaire mais je crois que ça a été filmé on va voir j'ai pas, pas encore fait le montage donc je m'en rappelle plus. Bah si attendez j'ai encore oublié. Il y avait celui-là aussi dans le lot tout à l'heure. Donc du coup j'avais. Du coup j'ai eu les 12 jeux oui pour 30 euros avec les. avec les protèges. J'avais oublié, il était derrière moi. Ah bravo, il se cache. Alors tape tennis, je sais pas ce que ça donne, ça peut être pas mal sur la rue. Et j'ai eu aussi euros celui-là. Un petit jeu d'anglais. J'aime bien l'anglais, alors j'ai pris. Euh, les autres, c'était des Léa Passion ça, ça m'intéresse pas trop du je les ai laissés hein, les autres 3 euros voilà. ouais, j'ai juste pris ça j'ai aussi une grande carte Draco au feu que j'ai eu en lot avec euh, d'autres cartes c'est ma mère qui les a gardées moi j'ai juste gardé ça elle se m'a collectionné les pokémon <rire> oh, la concurrence <rire> au secours un autre bouquin pokémon il s'agit de détective pikachu j'avais vu le film je m'étais endormi devant j'ai pas accroché donc je sais pas je vais lire le bouquin quand même Bon, je suis pas un grand lecteur mais je sais pas J'ai pas beaucoup de temps je sais pas est ce que je vais lire, je vais le mettre de côté J'ai encore des Pokémon à vous présenter Mais avant ça, je voudrais vous faire voir ça J'ai lu pour 1€ Il n'y a pas écrit l'année d'édition Mais c'est euh, assez vintage Maintenant, hein. voilà C'est les premiers jeux vidéo Et dedans, il euh, y a même euh, Des pages qui ont été euh, enfin, Je pense pas que ça vient du même livre Mais de la même collection Parce que regardez là il y a trois autres bouquins. Donc ça je me demande si ça va pas avec un autre euh, livre qui fait partie du jeu. Après j'en sais rien. Mais je trouve ça bizarre que ça se balade là-dedans en fait. Donc euh, voilà. Donc ça ça doit être intéressant à lire. Ensuite. Ah j'ai d'autres cartes Pokémon là. Elles <rire> étaient cachées. Bon c'est que des grandes. J'ai laissé les petites à ma mère. Alors, on voici une. Sont trop belle brille celle-là celle -là aussi et brille ah, ma collection de grandes cartes pokémon augmente j'arrête pas d'en trouver en ce moment une grenier. Bon après je les prends pas toutes hein, parce qu'il y en a et il les vendent super cher <rire> là c'était en loup donc ça va ensuite magazine pokémon alors par quoi je commence Alors j'ai eu ça pour 50 centimes Donc euh, il est nickel hein euh, C'est pour les cartes dedans Oui tout neuf J'ai eu ça avec 50 centimes 50 centimes 50 centimes Et 50 centimes il m'a fait un loup Je ne sais plus combien j'ai payé du, du coup le tout Un livre qui ressemble au Pokémon Sauf que là c'est pas les Pokémon C'est Bokamoon C'est ça un hein, ou bacamon, je sais pas comment ça se dit. Je pense c'est un A ah ça. C'est pas un O. Ça doit être Bacamon. Un jour je serai. Trois petits points. Donc c'est le premier volume. Donc je sais pas s'il y en a eu deux, je pense que oui. Et... Et regarde bien. Ah, c'est une BD. Et voici bah l'arrière. Et je l'ai acheté. Je l'ai acheté 3€ et euh, 9 il vaut 11,95€ Et il est pas bien hein. juste un petit peu écorché là Et puis là, légèrement, hein. c'est tout Donc euh, je pense que j'ai fait une bonne affaire là aussi Et j'ai aussi trouvé un petit Waps Yu-Gi-Oh J'ai carrément le jeu Waps Yu-Gi-Oh et j'ai aussi la version Pokémon Donc Je vous montre ça le jour où Enfin, je vous montre ça le jour où je referai une guimillon, peut-être, hein, je verrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut, salut